Coucou YouTube, coucou ça YouTube, va YouTube, oui, oui, oui. Écoutez, ceci est une vidéo pas du tout prévue. <rire> et pour... Non, vraiment pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas prévu <rire> Parce qu'on a changé de sujet, là, à l'instant, il y a deux secondes. Et ouais. Et voilà. <rire> Exactement. En vrai, Cyril, je vais te demander, qu'est-ce que tu en penses d'ici chez le Gotha là Franchement, ça tue. Après, après, je vous amènerai avec moi et on ira faire un tour. <rires> Harry, <join rires> you, you, you, you. You. Tu leur donneras tes impressions un peu Ouais ouais, ouais parce qu'il y a trop de choses à voir, c'est incroyable. Avant de parler de son équipe, ça savez quoi Je vais parler de la Chocor. Moi, c'est plutôt simple, tu vois. Didier, qui gère tout ce qui est YouTube, les overlays, tout ça et tout. Tatanus, c'est l'assistant pour tous les problèmes PC, tout ça et tout. Tout ce qui est communication. Docteur Bebou, un peu de, du TikTok, de l'Instagram, du Twitter. Secondaire, pas trop le principal. Un peu, mais pas trop. C'est moi le principal. J'ai besoin d'écrire de ma merde quotidienne. Ah, donc toutes les conneries, c'est 100% toi, quoi. Non, donc, non, euh... c'est tous les tweets qui font des stats. <rire> Manon, qui s'occupe de la comptabilité. Sans elle, ce serait un peu compliqué. Et Monsieur Cyril, qui cuisinier. est cuisinier. Pas que parce que euh, On, on fait... m'appelle les mille et une casquettes. Il peut filmer un vlog, passer la tondeuse, faire... C'est un... vrai. <rire> D'ailleurs, en parlant de tondeuse. Gros, on est en, en partir sur 50 sujets différents. <rire> Comme vous savez, il y a Counter-Strike. Mm -hmm. Donc, CS2 qui va sortir. And Grenade. Il est initié à CS. Je lui ai montré toutes les vidéos historiques, les grandes compétitions. Ça fait un an qu'il est fan, qu'il traîne. Il m'a défié. Non, tu m'as défié. Autant, quitte à être forcé dans la piscine, autant faire un petit défi. Moi, j'ai 20 000 heures, c'est pas super équilibré. Donc, je lui ai dit, vas-y, moi, je dois mettre 10 rounds. Toi, tu dois en mettre 3. Peut-être pas bien entendu le truc, il en a mis que deux. J'en ai mis que 2. Et du coup, lui qui est marseillais, qui déteste le froid, il a dû aller dans la flotte à 14. <rire> descends tes couilles à l'intérieur. c'est rien. un roulade, elle va être je... en fait, violente. Regarde la trace que je vais élaborer pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais, gros oui. C'est bon, là, non. Mais, desse... Mais descends dans la piscine. C'est bon, là. Tu je peux sortir. Sens... Ah, tu, tu descends, Cyril, tu descends, tu descends, tu descends. Là, dit, ouais, Bien joué, Cyril. De... C'est bon, Cyril, sort, mon bon. Il y a même passé les couilles. J'ai mis 20 minutes pour rentrer. <rire> il <aufourme de rire> il rampait sur les bords. Parce que bon, j'ai perdu un pari. Ah, oui. Mais mon, mon, mon côté ego a repris le dessus. Et j'ai voulu remettre avec un nouveau pari, un nouveau 1v1. Mais pas sur Counter Strike. Autrefois. Vous savez, également, mon fils il lui a offert une raquette de tennis. Je me prends une raquette 1v1 sur terre battue, Roland Garros. Et c'est lui qui perd. Il passe le rotophile dans tout le château. Parce que bon, on a un château. Est-ce que c'est signe de la trentaine, un achat de rotophile Mais bref. Est-ce que... Je peux transition. Ouais. Vous avez dit que je vous prendrai et je vous amènerais faire un tour d'Agoda à Cacor. Alors, c'est parti. Petit salon, petit bureau. Salut les gars, vous faites quoi ici On est monteur, du coup, Donc, okay. les vlogs vous voyez sur Gotaga, tout ça, je garde vraiment que les bons moments. Moi, je gère les, les best-of de la chaîne Gotaga. Tout voilà. ça, c'est vous derrière. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. On est regardé de vos vidéos. Hein. <rire> Encore des bureaux, le bureau du patron, Ces petits maillots. Là, on descend. Là, on arrive ici. Voilà. Yo, du coup c'est Daryl, streamer pour BDS principalement sur Rainbow Six. Je suis un peu en, en parallèle à ça, l'équipe R6 professionnelle. Ouais. <rire> et Était sur ce <rire> et professionnel, il a dit. <rire> la mytho. Oula, oula. Je t'ai commandé et je t'ai commandé un poulet croustillant. Un poulet croustillant Ouais, au caram caramélisé avec du riz Ok, donc c'est ça ce que tu me proposes Moi je te fais à manger tous les jours et toi tu me proposes poulet caramélisé okay, du, ver euh, euh, du riz tu peux tout choisir <rire> et le mec il ferme sa gueule Bon dis moi parce qu'avant que ce connard connage ouais, euh, streamer tu, pour BDS, Content Creator je suis la team R6 qui est professionnelle, qui est une des meilleures teams d'Europe. Tu vas leur montrer à Franchement, j'ai jamais été autant stressé de ma vie. <rire> je vais me chier dessus, je vais faire que de la merde. Mais non, faut pas, faut pas. Enfin, j'espère qu'on va rigoler. Ouais j'espère aussi. Ça va, Ça va tu, viens, tu veux dire quelque chose pour le vlog Ayen Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Pourquoi Ça va toi moi ça va toujours. Vrai Moi tant que je fais des petits plats à Yann, ouais, là, je suis te... content. <rire> oh. Je me fais filmer par Fugas, si ça c'est pas incroyable. Vrai, La première fois chez Gotaga, je suis tout ouais. content. T'as vu comment ils sont trop beaux les décors Franchement ils se gappent, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. En plus je regarde un petit peu les vlogs de temps en temps qui fait... un ancien des forces spéciales françaises. Je suis également un fan de, de jeux vidéo. Bon, pour est-ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de, de, de, de casu. Hein, je joue occasionnellement. Et là, je viens de découvrir Rainbow Six Siege. Et franchement, ce que je vais, je vais y rejouer hein, parce que c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime le petit côté. Bon, ça sera jamais réaliste un jeu vidéo, tu vois, mais bien sûr. Il y a quand même des petites, des petites choses réalistes ouais, qu'on retrouve dans le jeu et euh, ça fait du sens pour moi. qui vient plutôt du milieu ou professionnel des armes. Ça permet de tirer mon épingle du jeu. Quand je clique pas aussi vite que le mec d'en face, j'essaie d'être placé au bon endroit au bon moment. Ok, <rire> okay. c'est cool, c'est bon à savoir. Alors, bon. On rejoue un peu. Au Niveau des modes de jeu, on va jouer en un rank les deux premières fois. La troisième fois, on verra ce qu'on fait. Après, on a prévu une épreuve repérage au drone volant. Vous êtes en bas, le drone il est en haut. Il y a une caméra sur le drone, vous conduisez du coup le drone et vous devez repérer des mots qui sont placés dans l'open space un peu à droite à gauche. Une ou deux minutes par personne. Une ou deux minutes pour trouver le maximum de mots. Ça va Ouais, je suis en Alors, tu fais quoi de beau Je suis en train de paramétrer ma sensi. Ok. Je suis en train de lâcher d'esprit avec une j Chose que je fais mieux que toi en l'espace de deux semaines, alors que ça fait huit ans que tu es sur le jeu. Sale chien. Je sais pas qui c'est qui a fait le plan de mais. <rire> il est foutu mon gars, il y a Gotha à côté, lui il va être en tryhard, J'aurais rien que toi à faire chier. Mais frérot vu, j'ai vu ton nom sous le poste de Gotha, tout le monde qui t'a remoisé, Gotha Yo, euh, euh, Mikalo, ah, Ouais mais parce que Mikalo j'ai jamais vu mais j'ai pas fait de projet euh, Je suis un petit streamer bon. Un petit streamer, euh, t'es là hein Ouais ça Et du coup tu dis merci qui J'acquie Mich <rire> Bah, j'ai On t'a amené un café Ouais, Est-ce ben, qu'il y a un Cyril qui t'a amené un café ici Et ouais, j'ai trouvé mon Cyril ici. Ok, d'accord. <rire> Donc t'as même un Cyril ici, ok. Il y a des Cyrils partout. Viens ou quoi Je me suis un peu emporté. c'est bon, mec. Salut, Cyril. Cyril, vois. Bon, c'est bon, mec, je peux jouer assis. Si j'arrive à lâcher un spray et que tous mes, tous mes tirs vont dans le rond, c'est que je peux ouais. me lever à aller manger. Ok, vas-y. Bon appétit. Merci bah, beaucoup. Bon appétit. Merci euh, beaucoup. Bisous le vlog. Et Cyril, je vous propose une séquence improvisée comme cette vidéo. Je dois boire. Bonne soirée crème avec notre chat. <rire> je suis désolé. On trouve de quoi sécher. Attends, attends. Les gars, attends, et heureusement, on s'est mis sur un bureau, on n'est pas allé ailleurs. Euh, si je te dis euh, Twitch, tu me dis quoi Cyril Twitch, streamer. C'est vrai. Euh, gaming. PC. Je pense qu'on essaie de faire un... Ouais, je crois, on fait un jeu, là où ça se passe comment, parce que moi, là, je suis là en mode, c'est euh, le premier mot que j'ai répété. Tu m'as dit, bam, direct, tu vois, on fait un jeu, on fait quoi je suis écrit que c'était un jeu. Où j'explique trop mal les choses, c'était tes deux. Je, je sais même pas où est-ce qu'on voulait partir. Ça va faire 5 jours que la fragmovie est sortie. Oh. Euh, ton retour après 5 jours de fragmovie, après un week-end très mouvementé, parce qu'on a eu un week-end très mouvementé. Ça, je, vrai, ça, ça me donne chaud la ouais, fragmovie. C'était ça que c'est pas moi plutôt Ouh. Mmh. Du coup, les, les, les Ultras, la Fragmovie, déjà, merci beaucoup pour tous les retours de malades qu'il y a eu. J'en suis immensément heureux. Sur Twitter, pour vous dire, on a dépassé les 1 600 000 vues de, de la Fragmovie. Donc, complètement un truc de malade. Sur Instagram, plus de 400 000. Donc, ça fait qu'en l'espace de même pas une semaine, il y a 2 millions de personnes qui ont vu une partie de la Fragmovie. Et sur YouTube, je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison Il y a un nerf. On a beau avoir des taux d'engagement qui sont géniaux, des, des vidéos qui sont travaillées de fou, mais on n'est pas sur la page d'accueil et ce qui fait que les vidéos ont du mal à décoller à plus de 100, 150k. Je crois que la Fragmovie, au jour d'aujourd'hui, elle est à 80 000 vues ou 90 000 vues sur YouTube. Si tu veux voir la vidéo, le lien est cliquable ou disponible dans le commentaire épinglé. Je trouve ça dingue qu'il y ait si, y ait, si, on va dire, si peu d'interactions sur YouTube comparé à Twitter, Instagram où on a été beaucoup plus light, cool. Quand je repense à toutes ces fois. Où, euh, où Didier nous envoyait une partie et nous on était tellement concentrés dedans et, on, et, et ça, ça se coupait net c'était tout noir et nous on était là on avait faim on en voulait encore mais Didier a fait un travail euh, fantastique en général putain la vidéo les gars c'est pas grave c'est un... euh, à la rage tranquille a... euh, dieu merci on a un monteur l'autre merde il utilise que des IA s'il te plaît euh... beau, Regarde-moi ces deux gogoles. Tiens, bouffez votre karma. C'est. Euh... Il a juste il dit, il écrit, il a envoyé une vidéo, il dit Ouais, fais ça en mieux, s'il te plaît. il, faut, il dit Ouais, j'ai fait tant de travail pour une miniature, pour machin. Tiens, tu es pété. Mais, Mais oui, une, oui, on, on, oui, oui, oui, oui. A, on ouais, est dans quel On vend un terminé. truc, elle le fait, elle, avec sûr. pas de problème. Bien et t'as pas as pour aussi cher que lui, t'as le prix de licou, cool, le mec. Ah, Moi, je pense qu'il est, c est les Marseillais. Non, il est Lillois vidéo, juste pour info, pour ceux qui ont raté le début, j'en sais rien, elle était pas du tout organisée, juste on s'est dit on va parler, la prochaine fois peut-être que vous pourrez nous suggérer n'importe quel sujet, n'importe quoi Est-ce que, est que tu veux leur parler un petit peu qu'on aimerait bien euh, développer euh, les vlogs corps Pourquoi pas organiser des sorties euh, de, tous les deux mois, un week-end mmh. par faire du, ca, du canyoning du paintball, une sortie dans, dans le désert, euh, des activités qui sont cool, qui faire des trucs ensemble et en même temps vous les vlogguez. Je pense que c'est une idée qui pourrait vous plaire. On voulait faire un dernier truc. Si vous êtes chauds, tu vois, de ce projet, parce que vous exposez les likes, vous explosez tous les commentaires, si Cyril perd au ping-pong là tout de suite contre moi, il fera ce, cette première partie de ce vlog là-bas en toute une danseuse. <rire> Non, non, non, non, non, non, non ça marche pas comme ça. Frérot, en ce moment, mec, c'est compliqué. Euh, gros, il y a les non, gilets non, non, jaunes. Tu ouais, le maillot de Borat Gros, avec mes grosses boules avant toi, <rire> euh, ça, va, ça va couler au milieu. La teub va remonter jusqu'au nombril, elle va être aplatie. <rire> le maillot de Borat Ouais, en chien, dans ça. Ou toi, tu débarques en clé barre. Très bien, bien. Jimmy, oui. à tête, vous étiez déjà là on, on est en train de faire un vlog. en live Non, un vlog. J'allais dire waouh t'inquiète. Regarde bien en direct des coulisses En direct des coulisses, c'est là que ça se passe okay, Attention, il y a un escalier on Attends, voir. Voir. Voilà La mission est Là, Vous savez, avec une montagne, on avance très lentement. J'ai abondi d'un certain point. Et le dernier invité, Sho et Chuan, c'est ça Oh, Chuan. Voilà, il est martyrisé. T as, t as, oh Ah, t'as pas de camo en plus. Ouais. Bon, ça ah. n'empêche pas de cliquer droit. <rire> Mais euh... Alors, on l'a vu. On a d'ailleurs vu qu'il est dans ce texte là Il peut justement... Il est torpé, le truc pour Tu peux trouver des angles que nous on n'a pas.